Quand je dors chez mamie, je me réveille, je dis bonjour, prends mon, je prends mon lait et après je vais à l'école. Juste ça. Ouais. Et après à la fin, on, comment, on fait des devoirs et tout. Et on parle souvent. Pour moi, le, le, le summum de la réunion, c'est mon petit-fils. On, oh, on se raconte plein de trucs. La communication. La communication. S'il y a un truc qui ne va pas, je préfère qu'ils me le disent mal, mais qu'ils me le disent que, que de faire comme si rien n'était, et voilà, non, non, non. Que penses-tu de la parentalité dite positive Je pense qu'elle est nécessaire, parce qu'on se gâche la vie autrement. Moi, je pense qu'on ne peut se comprendre que dans la quiétude, parce que si on, on a, on a des, des, des poids, je pense qu'on ne peut pas communiquer comme il faut. Tu as décidé de vivre ton, ta relation avec ton fils de façon, euh, de façon euh, je dirais, réfléchie pour le Et encore, c'est faible. C'est plus que réfléchie, c'est étudier. Se comporter en chacal, c'est mettre des étiquettes sur les gens. Le langage chacal est souvent basé sur la peur. Un chacal peut rendre une girafe complètement dingue, d'après Jonathan Ryder. <rire> oui, je pense aussi, moi. Ça t'arrive jamais, ça, de te sentir fragile Non. Des fois, quand même, dans la nuit, des fois, quand tu rentres, as pas... tu te sens pas fragile T'as jamais peur Avant, avant, j'avais peur. Et maintenant Pas du tout. Même dans la nuit, c'est vrai. Tu hein. me... te rappelles peur. quand tu avais peur des fantômes Ouais. Maintenant, c'est fini, ça. J'avais peur de surtout se des zombies. les zombies. Alors, enfin... je prenais un faux pistolet, je le mettais comme ça quand on dormait. Il faisait un peu le fou quand il était oh, oui. petit, Timothée Je me rappelle bien l'école, quand il criait. Avant, quand elle était chez lui, quand il parlait à sa mère, j'étais comme ça. Tu te rappelles d'une différence de comportement entre, entre Timothée à l'école et Timothée à l'extérieur Ah oui, ça je me rappelle très bien. Tous nos potes disaient... C'est vraiment bizarre quand même. Hein. Je l'aime bien, c'est comme ça que je suis meilleure amie avec lui. Et comment il est marrant, gentil. Il rapporte pas les secours. Il rapporte pas. Et je le fais surtout confiance. Lui aussi, je crois, il aime chouette, beaucoup. Hein que tout soit basé sur la confiance, ouais. comme ça, c'est chouette, c'est rare. N'empêche que dans la vie, quand même, la confiance est primordiale. Bah, nous, on parle de tout. Ma porte, elle est ouverte, comme je dis toujours. Et on aborde tous les sujets. Il n'y a pas de tabou. J'apprécie aussi bah, ta façon de faire avec, euh, avec Timothée, ta façon de communiquer. Mm -hmm. Et bah, Je pense que tu es pour beaucoup bah, par rapport à l'attitude, le comportement de Timothée. Avec, euh, avec sa maman bien sûr. Mm -hmm. Et euh, j'apprécie énormément. Euh... Vous avez une belle relation ouais. les deux. Ouais, merci beaucoup. <rire> si vous aviez besoin d'un conseil, quel genre de conseil ce serait de comment faire mieux. Comment faire mieux encore? Oui. La girafe est le symbole de la CNV, communication non violente. Le langage girafe est le langage du cœur. La girafe prend le risque de montrer sa vulnérabilité. La girafe écoute et exprime ses sentiments, fait des demandes et donne de l'empathie. Elle sait s'affirmer, elle le fait avec honnêteté. Ah ben, je veux bien être une girafe. Se comporter en chacal, c'est avoir des a priori, des préjugés, avoir des croyances qui limitent sa pensée. Être dans la critique, le reproche. Il y a une part de chacal en moi, comme il y a une part de girafe en moi. Justement. Parce que quand je suis énervée, j'avoue quand même que ça m'arrive. Je t'énerve, tu. tu euh... Auriez-vous un message à faire passer à Ethan à travers cette vidéo ben, Maman t'aime, papa t'aime. Ben, on sera toujours là pour toi. Et que ben, on va essayer de faire en sorte que tu deviennes un homme bien. Et bah, que tu sois heureux surtout. Que... que tu sois heureux surtout.